Hello les toqués, bienvenue sur ma chaîne, ici je fais de la pâtisserie avec vous. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous une bûche roulée, très facile et très rapide à réaliser. Et en plus, elle est à base de biscuits japonais, je ne sais pas si vous connaissez ce biscuit, mais c'est un biscuit qui est très moelleux, beaucoup plus qu'une génoise et meilleur. Et c'est parti pour la recette Je commence par réaliser une ganache, donc j'ai fait fondre du chocolat au préalable et je verse la crème chaude par-dessus. Donc moi pour le chocolat, j'ai utilisé moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Pourquoi Parce qu'à la maison, les enfants n'aiment pas forcément que le chocolat noir. Donc j'émulsionne bien, comme ça, ça va nous permettre d'avoir une ganache bien brillante. Ensuite, je rajoute le beurre coupé en morceaux. J'émulsionne de nouveau et je place le tout au frais. Ensuite, je vais réaliser le biscuit. C'est un biscuit qui est à base de pâte à choux. J'ai fait chauffer le sel avec l'eau, le lait et le sucre. Là, j'ai rajouté la farine. Je mélange. Ensuite, je dessèche très légèrement au feu. Ce n'est pas vraiment une pâte à choux. Ça y ressemble. Mais si vous voulez, il n'y a pas besoin de la dessécher comme une vraie pâte à choux. Ensuite je rajoute les œufs battus, donc je les ai battus pour pouvoir incorporer plus facilement euh, entre chaque ajout les œufs. Donc voilà, je mélange au fouet. Voilà, je le fais en plusieurs fois avec les œufs. Je mélange bien, c'est un peu physique. Hein Ensuite je vais rajouter l'huile neutre, donc soit une huile de tournesol, soit l'huile de pépin de raisin. Je mélange de nouveau. Je vous rappelle aussi, je mets euh, tous les ingrédients en barre de description. Ensuite, je bats les blancs. Donc on va faire euh, un style de meringue française, quoi, une, un type meringue française. Donc je vais rajouter le sucre en deux fois ou en trois fois, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est bien monté et je le vois parce que j'ai un beau bec d'oiseau. Et ensuite, je vais rajouter euh, cette meringue type française à ma panade. Donc je vais fouetter. Donc le premier tiers, vous pouvez euh, fouetter pour euh, pour bien euh, rendre le mélange homogène. Ça va détendre la pâte à choux. Le deuxième tiers, je le mélange. Toujours avec le fouet. Et le troisième tiers, il faut vraiment l'incorporer avec délicatesse. Euh, essayez de ne pas, euh, pas trop fouetter, vraiment euh, très délicatement. Ensuite, je le plaque sur un tapis euh, siliconé. Alors, vous pouvez également euh, le faire sur euh, les tapis euh, siliconés spéciales génoises ou sur du papier sulfurisé. Voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, je lisse le tout, donc ça va donner quand même une épaisseur d'environ 1 cm. Alors, vraiment, si vous ne connaissez pas ce biscuit, testez-le, c'est euh, vraiment une tuerie, euh, c'est hyper moelleux, c'est meilleur qu'une génoise, c'est beaucoup moins compact aussi qu'une génoise. Ensuite, avec mon doigt, je nettoie les bords pour avoir quelque chose de régulier. Et ensuite, je mets au four à cuire pendant 14 minutes à 190 degrés. Et maintenant ben, j'ai mon biscuit qui a refroidi, j'étale ma ganache. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une ganache, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, euh, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez dans cette bûche roulée. Je rajoute la, la couche de, de ganache, il faudrait qu'elle soit environ de 5 mm. Voilà. Ensuite je roule à l'aide d'un papier sulfurisé, donc je la roule sur elle-même. Il n'y a rien de plus facile, vous voyez Ensuite, voilà, je vais replier le papier sur lui-même et ça va m'aider à bien serrer le gâteau. Voilà, pour que ce soit plus régulier et bien serré. Ensuite, avec la ganache, je vais recouvrir complètement le biscuit roulé. Et pareil, on va faire avec une épaisseur d'environ 5 mm. Et ensuite, avec une fourchette pour donner l'impression d'une bûche en bois, je fais des striures sur tout le biscuit. et voyez à la découpe ce que ça donne. En plus, c'est hyper moelleux, on voit bien que le couteau, quand il rentre à l'intérieur, on dirait presque du beurre. Le biscuit, c'est vraiment une tuerie. Là, vous voyez, ça donne trop envie. Moi, j'ai adoré ce biscuit, vraiment testez-le Et voilà les toqués, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air, de vous abonner. Dites-moi également en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, je vous mets ça juste en bas. Vous pouvez aussi poster vos réalisations et me taguer pour pouvoir voir ce que vous avez vous-même réalisé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut